Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais parler dans cette vidéo de calibration d'écran. C'est parti Vous vous demandez alors si une sonde de calibration pour écran est nécessaire en photographie Je vous réponds tout de suite oui. Mais avant tout, il faut savoir qu'il existe des écrans qui sont orientés pour un usage spécifique. Vous avez alors des écrans orientés pour le gaming, donc par exemple pour les jeux vidéo, des écrans plutôt orienté pour l'image, c'est-à-dire pour la vidéo ou pour la photographie. Alors, c'est simple. Tout dépend de la dalle de votre écran. Donc je vous donne des exemples. En jeu vidéo, il est nécessaire d'avoir un écran qui soit réactif, donc avec un faible temps de réponse. En photographie, on va privilégier donc en photographie et en vidéo, on va privilégier un écran qui respecte au mieux la colorimétrie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en jeu vidéo, il convient mieux de choisir une dalle TN, qui permettra un faible temps de réponse, et pour la photographie et ou la vidéo, une dalle IPS, voire VA, qui propose une large colorimétrie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une dalle TN est très bien pour des performances optimales en jeu. Cependant, vous pouvez très bien jouer à des jeux en branchant un écran sur une dalle IPS, comme vous pouvez voir ici mes euh, deux écrans IPS qui permettent de jouer et travailler donc maintenant que vous savez quel écran est le plus approprié pour votre usage sachez que des écrans ont plusieurs gammes en fonction de leur qualité alors c'est vrai qu'il y a des écrans qui peuvent être déjà calibrés euh, en sortie d'usine donc déjà avoir un étalonnage euh, de couleur d'usine cependant je trouve que ça ne remplacera pas une sonde de calibration donc je vous donne un exemple donc déjà avec mon écran ici LG 27 UK 650W donc c'est un écran qui a une dalle IPS de 27 pouces et qui possède un bon réglage de colorimétrie d'usine dès l'arrivée cependant en utilisant ma ma sonde de calibration et après avoir étalonné l'écran je me rends compte que l'écran est meilleur encore une fois calibré donc je peux choisir après une fois que j'ai étalonner mon écran je peux choisir l'équilibrage des blancs la luminosité de l'écran et la sonde s'occupe de tout par contre au niveau des réglages je préfère un écran qui soit légèrement plus chaud que le blanc mais ça je vais vous en parler un peu plus loin dans la vidéo alors on peut trouver sur le marché plusieurs types de sondes de calibration moi j'ai choisi la sonde spider 5 pro donc maintenant vous pouvez trouver la dernière version de la marque en fait qui propose son, son nouveau produit en fait donc moi j'ai choisi la Spider 5 Pro. Ce qu'il faut impérativement savoir, c'est qu'un écran se calibre avec une périodicité quand même. C'est-à-dire qu'en achetant votre sonde, vous allez l'utiliser quand même de temps en temps et pas seulement qu'une fois. Donc c'est préférable d'acheter une sonde plutôt que la louer. Donc c'est vraiment des questions que je reçois régulièrement. Euh, pourquoi il faut euh, l'utiliser régulièrement Tout simplement parce que l'écran va s'user dans le temps. Ils font donc le réétalonner selon votre usage pour avoir quelque chose de précis. Par exemple il faut faire un check-up tous les mois ou deux mois ou six mois etc voilà vraiment c'est vraiment selon votre usage de l'écran. En fait le logiciel euh, Spider, Spider va proposer automatiquement un rappel. Alors une fois qu'on rentre dans le logiciel de calibration on va trouver plusieurs types de réglages possibles. Donc la sonde travaille avec le logiciel et celui-ci en fait permet de faire une full calibration en fait quand c'est la première fois que vous faites l'étalonnage. Donc c'est donc un étalonnage complet. Donc la sonde est posée sur le bureau, va analyser la lumière ambiante et vous proposer un réglage optimisé. Ici ce qui me pose problème c'est plutôt que la, la luminosité en journée n'est pas la même qu'en fin de journée. Donc je m'explique, en fait moi euh, je préfère travailler sur un écran qui soit pas trop lumineux mais l'écran doit quand même être suffisamment lumineux pour travailler confortablement. Donc, il y a, en fait, il y a, euh, entre euh, en, en journée il y a plus de lumière et le soir il y a beaucoup moins de lumière évidemment. Mais euh, je trouve qu'il y a en fait le soir il faut un écran qui soit quand même moins lumineux qu'en journée quand même. Donc voilà, il y a des réglages qui sont directement recommandés par le logiciel, mais moi en ce qui me concerne, je préfère ajuster manuellement les réglages. Alors je trouve que le bon équilibre d'éclairage, donc de l'écran, pour euh, pour travailler, euh, voilà, pour éviter euh, de modifier euh, la luminosité de l'écran en journée ou le soir, donc le bon réglage, pour moi, le bon équilibre, c'est plutôt 120. Donc 120, je trouve que ça me permet d'avoir un bon réglage autant en journée qu'en soirée. En point blanc, le logiciel va me proposer un Kelvin à 6500 donc pour équilibrer le point blanc en fait. Mais moi en fait ce qu'il ce qu y a c'est que je trouve que c'est vraiment trop blanc et euh, je préfère un blanc qui soit un peu plus chaud, un peu plus chaud comme du 5800 Kelvin. Voilà, 5800 c'est ce que j'utilise comme paramètre. Donc ça me permet déjà de filtrer un peu euh, la lumière bleue parce qu'en fait la, la, la lumière euh, chaude va permettre de reposer les yeux en, entre guillemets et donc euh, je trouve que ça va permettre de filtrer un petit peu la lumière bleue. Bon même si c'est pas totalement, ça me permet voilà, d'avoir moins d'agressivité pour les yeux. Après il y a le réglage gamma, donc le logiciel lui euh, me propose 2.2, euh, donc moi je vais conserver ces réglages d'après le logiciel, bon après c'est vraiment en fonction de, de vos goûts aussi, hein. moi je parle ici que de mon expérience, donc c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec vous. Donc voilà. Ensuite. A l'issue de l'étalonnage, donc euh, directement dans le logiciel Spider, en fait, le logiciel va créer un profil de couleur en fonction de votre ordinateur, donc sur Mac ou Windows. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque démarrage de l'ordinateur, le profil va être chargé. Ici, il s'agit d'une sonde de calibration spécialement pour ordinateur alors voilà, pour conclure euh, sur la sonde de calibration, donc je sais très bien qu'une sonde de calibration a est quand même un investissement, donc ça a un certain coût mais voilà, quand vous faites de la photo et que vous voulez travailler sur des choses précises avec du, dé du, avec du détail la sonde euh, devient rapidement indispensable, voilà, sans sonde euh, il est difficile de travailler sur de bonnes bases euh, les couleurs euh, varient énormément d'un écran à l'autre, donc euh, voilà, donc vraiment pour travailler sur de bonnes bases, la sonde est vraiment euh, indispensable, aujourd'hui nous sommes nombreux à consulter nos smartphones, donc ceux-ci ont un profil de couleur qui est vraiment bien respecté dans la plupart des cas. Ce qui fait qu'en travaillant en fait sur un écran non calibré, forcément vous aurez une différence de couleur entre votre écran d'ordinateur et votre téléphone. Donc euh, voilà. Alors, bien sûr, déjà, donc celui qui, celui qui va consulter vos images sur un écran qui est non calibré aura toujours cette différence de qualité d'image, mais bon, après. Euh, j'ai envie de vous dire, c'est pas votre problème non plus. Vous, vous travaillez sur un écran, un écran calibré, vous faites ce qu'il faut. Donc voilà. Ici, l'idée, c'est vraiment de se rapprocher le plus possible de la réalité avec une couleur, par exemple, de peau, qui soit bien respectée, une ambiance chaude ou froide, mais de manière précise. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater la suite du contenu. Voilà les amis, à bientôt